Ok, donc euh, moi, euh, ce que j'ai essayé de dire, c'est que euh, je, je ne suis pas Graham Chapman, je suis Graham Knapp, euh, ingénieur, ingénieur, euh, chef projet, et je vends du vent pour le Centre scientifique et technique du bâtiment, donc euh, c'est euh, un petit millier de personnes, qui travaille autour des questions du bâtiment, donc tout, ce qui est, euh, tout ce qui est sujet technique autour du bâtiment. On fait des mmh. tests, on fait des essais euh, sur de l'eau, sur la lumière, sur l'acoustique dans les villes. Et euh, moi, c'est plutôt dans la partie bon donc, je travaille autour des quatre souffleries qu'on a ici à Nantes où il fait toujours doux, toujours beau. Là, on fait euh, les climats de la planète, Donc, du, de l'ouragan, de la tornade, on fait euh, de la neige, euh, on fait de la pluie euh, dans une série de, de souffleries. Euh, il y a un petit peu tous les constructeurs automobiles de l'Europe qui viennent à Nantes chercher euh, euh, de la pluie verglaçante et autres. Moi, je passe la plupart de mon temps dans cette petite soufflerie euh, là, à 4 mètres de large, 2 mètres de hauteur, où on travaille sur euh, des très, très grands bâtiments à très petite échelle. Donc, euh, Vous pouvez me voir sur la petite image. Euh, ça s'appelle la nouvelle soufflerie atmosphérique, la NSA. Et euh, on travaille à, à la fois en numérique. Euh, vous pouvez voir certains projets. Et le, le projet typique chez nous, c'est ça, c'est le mouton à cinq pattes. Euh, on ne vient pas nous demander de faire euh, le bâtiment typique. On vient avec des questions euh, comme... Euh, euh, Est-ce que les mesures du vent à Djibouti sont fiables Est-ce que la Mec en soufflerie va vibrer trop pour, euh, euh, pour connaître euh, la force euh, dans telle ou telle partie euh, Est-ce que j'ai deux prises de pression qui portent le même numéro <rire> C'est euh, embêtant. Euh, quelle est la force du vent sur le 28e, 28e étage euh, d'une tour à Bruxelles donc ça, c'est certaines questions que j'ai euh, dû traiter ces derniers mois. Et pour ça, Python, c'est vraiment génial. <rire> euh, euh, parce qu'on a besoin de faire des chaînes de traitement vraiment uniques, rapides, reproductibles, mais en mode exploration. Et euh, de pouvoir mettre de la visualisation à côté du code. Et pour ça, le, tout ce qui est Jupiter, tout ce qui est pandas, numpy, euh, c'est euh, vraiment super. Et le, et le côté euh, stateful, de pouvoir faire, par exemple, importer les données et les garder en mémoire, le temps de faire différentes visualisations, essayer différents traitements, euh, sans devoir refaire l'importation à chaque fois. Euh, euh, je trouve que oui, tout ce qui est euh, euh, euh, notebook Jupiter, autant euh, c'est assez pénible quand on a envie d'aller euh, euh, piocher dans la, la documentation. Euh, euh, autant c'est vraiment génial pour faire de la science explorative. Donc, euh, pour donner une idée de notre, euh, notre environnement, généralement, on reçoit les données des architectes et eux, ils travaillent avec tout type de fichiers. C'est beaucoup de SketchUp, c'est beaucoup d'AutoCAD. De plus en plus, ils ont un fichier 3D qui est à jour. Et nous, donc, on va importer ça dans un outil qui Rhinoceros que je peux scripter avec Ian Python. Donc, c'est du Python 2.7 pour le monde net pour ensuite lancer dans euh, des outils de traitement maison écrits sous Matlab, où j'ai mes outils python donc de plus en plus euh, c'est python et l'export c'est du euh, office classique nos clients veulent euh, du microsoft excel du word des fichiers pdf on commence à aller vers des outils de visualisation web, mais on n'y pas encore. Pour donner une idée de la quantité de données, donc si j'ai 1500 prises de pression sur ma maquette, je fais mes acquisitions à 512 Hz, donc 512 mesures sur chaque prise, chaque seconde. Je fais mes essais pendant 90 secondes, donc c'est l'équivalent de deux heures de tempête. À la vraie grandeur, x36 direction du vent, ben ça fait 2 milliards et demi de valeurs à traiter. Et ça, ça tient assez bien sur un ordi euh, portable en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Donc, euh, est, on n'est pas dans les, le très, très big data on est dans le moyen big data. Et puis, euh, sinon, le Python, c'est euh, super dès qu'on a besoin d'afficher la vitesse sur une vidéo, euh, tout ce qui est euh, automatisation des tâches dans la soufflerie. Euh, euh, vraiment, j'en fais depuis cinq ans maintenant, j'en fais de plus en plus. Et euh, un grand merci à toutes les personnes qui font ces outils, qui euh, publient des choses, qui organisent des événements. Euh, car euh, c'est super. Les, les soucis que je peux avoir aujourd'hui, c'est euh, distribuer les outils auprès de l'équipe. Ce n'est euh, pas simple de savoir comment euh, distribuer et tenir à jour euh, des outils en petit comité comme ça. La compatibilité avec des outils un peu closed source comme Matlab et LabVIEW. Euh, la, la manque de culture de qualité de code en, en interne d'outils Git, etc. gestion des versions tout ça c'est un peu euh, c'est des questions que j'ai <rire> euh, je suis à la, à la recherche de solutions pour, pour traiter tout, toutes ces questions là et voilà Et, euh, bah, bah, bah. oui, le, je dirais, euh, dans un env environnement scientifique, on a de la peine à évoluer vers de ou nouveaux outils. Donc, euh, j'ai des collègues qui se sont cassés les dents un petit peu avec des versions euh, zéro de NumPy et ont trouvé que, par exemple, ils n'arrivaient pas à implémenter le même transformé de Fourier que ce qu'ils trouvent dans euh, Matlab. Donc eux, ils n'ont pas envie de retenter l'aventure euh, Python parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avec euh, euh, des bibliothèques qui changeaient de, euh, de comportement d'une version à une autre. Hop. Ok. Est-ce que est-ce que tu as terminé, mon cher Graham Yes. Super. Est-ce que donc, du coup, je vous ai tous mute, mais vous pouvez de, vous démuter maintenant. Est-ce que vous avez des questions à adresser à ce cher Graham N'hésitez pas, que ce soit euh, dans le chat ou que ce soit en vocal, vous pouvez prendre la parole. Oui, juste euh, bah, pour dire, euh, Graham, je suis passé un peu par la même chose euh, dans, mon, dans mon ancienne boîte, mais c'était il y a assez longtemps. Et, euh, et c'est marrant que tu parles de Transmode, Fourier et de Noompy, parce qu'on a vu à peu près le même genre de, de soucis, je me souviens. Et ça avait fini par marcher, donc euh, voilà, c'est juste pour dire que c'est possible. <rire> Et à la fin, ils étaient contents parce que ils ont râlé à cause du, du crochet 0, à la place du crochet 1, mais, mais après, ils étaient contents, quoi. Ouais, ouais bah, je sens que c'est en train de percer petit à petit. Ouais, ouais. Nous avons une question de Ami rouge qui demande, vous n'avez vous, vous pas de big data, mais est-ce que vous avez beso besoin de beaucoup de CPU, euh, de tout ce qui est de multicore, out of core, etc. Et si c'est le cas, comment vous faites J'ai des collègues qui font des calculs numériques, et donc eux, ils ont besoin de quelques dizaines de cœurs de calcul. On a accès à, à, à une plateforme de calcul dans le pays de la Loire. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Um, il y a un truc un, peu, un petit peu universitaire. Euh, et je crois qu'à travers l'école centrale de Nantes, on eux, oui, ils ont accès là-dessus. Euh, du coup, euh, moi j'ai une question pour toi, Graham. Du coup, vous travaillez euh, vous travaillez du coup, avec des, des instituts de recherche nationale, alors pas nationaux. Euh, oui, bah on travaille avec l'ADEME. Par exemple, mais la majeure partie de nos clients c'est des privés, c'est des effages, des Bouygues, euh, des bureaux d'études, des architectes, des promoteurs de projets. D'accord. Ok. Sur, euh, sur euh, oui, ça peut être Airbus, Airbus hélicoptère tous euh, le les constructeurs automobiles, Renault, Ford, Porsche, euh, etc. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gens Pas d'autres questions euh, Moi, j'en ai une, quand même. Euh, dans votre écosystème euh, technique, du coup, en Python, euh, c'est quoi les librairies que vous utilisez pour euh, travailler en adéquation avec le, le spectre technique que vous avez à gérer Est-ce que vous avez des librairies spécifiques qui, ont des, qui sont dédiées à Iron Python, par exemple, ou des choses comme ça Uh, y a, mm, non, il n'y a pas trop de bibliothèques spécifiques pour tout ce qui est, ou, ou je ne connais pas pour uh, le bâtiment. Le bâtiment, l'architecture, c'est beaucoup de C sharp, uh, j'ai l'impression, d'où uh, Iron Python uh, dans Rhino. Ok. Uh, et j'ai eu des soucis avec des uh, librairies très, très spécifiques dans mon métier, où euh, il n'y avait pas beaucoup de contributeurs, il n'y avait des, euh, pas, pas vraiment de tests sur les, les bibliothèques. D'accord, oui. Ouais, J'ai euh, un peu envie d'aller vers des choses un peu plus, plus stables comme euh, NumPy, pandas. Ok. Euh, ouais. Ça roule. Il y a Rouge qui pose une question. Est-ce que vous utilisez les environnements conda ou anaconda ou vous êtes sur une solution à part Oui, moi je suis sous conda. D'accord. Euh, très bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou parmi la commu 3, 2, 1. Zero. Super, ben merci Graham pour cette intervention et pour ce speech. Euh... Et je t'en prie, prends une chaise, installe-toi pour le reste de, de la session. <rire> merci.